Réfugié Dans mon équipe Alors voilà, il y a un problème dans la boîte, on le refile à Bruno, quoi Mais Bruno, je vous permets pas Non, mais vous inquiétez pas, on a deux semaines d'avance sur Boulard, c'est le temps qu'il me faut pour le former. Je vais en faire un champion, moi, de votre réfugié. Bon, Bruno, vous allez commencer par vous asseoir. Issam parle cinq langues. Vous n'auriez ne serait-ce que la moitié de ses compétences, vous seriez directeur de cette boîte. I call you back tomorrow hey, goodbye Bruno, me, me dis pas que, que c'est toi le contrat étranger qui est vient de tomber, toute la boîte en parle Bah si, c'est moi. Oh, tu sais, j'ai traité ça comme n'importe quelle transaction. Subtile alternance entre connivence et fermeté. Une affaire rondement menée. Oh, bravo, bravo, tu es génial, tu es génial, Bruno. C'est génial Mais comment on va faire on maîtrise mal la langue, les us et coutumes, comment on fonctionne le business là-bas Bah t'inquiète pas, avec une bonne maîtrise de l'anglais et un peu de curiosité, on a le monde à nos pieds mon Jean-Philippe Jean Jean-Philippe, bonjour Bonjour Julie Vous allez bien Oui Bruno, bravo pour ce nouveau client à l'international Vous féliciterez Isam également Issam oui, Issam est réfugié politique. Oui, il prend ses marques petit à petit dans l'équipe. Effectivement, il montre un peu de potentiel, mais enfin, il a une grosse marge de progrès, croyez-moi. Oui, enfin, Bruno, c'est grâce à lui qu'on s'est tourné vers l'international et qu'on a décroché ce contrat. Oui, enfin. Soyons honnêtes. La barrière de la langue, les contacts sur place. Sans Issam, nous n'y serions jamais arrivés. Oui, mais bon, l'anglais, c'est pas bon. non plus. Euh, Jean-Philippe, puisqu'on parle de ce nouveau contrat, Issam va rentrer en contact prochainement avec vous. Il veut voir un petit peu la stratégie commerciale à déployer sur place. Hein. Vous me tenez au courant. Oui, Julie, bien sûr. Non mais elle se rend pas compte. Forcément, elle voit que le résultat. Mais moi, il a fallu que je le briefe, que je suive son travail, hein et puis il a fallu qu'on apprenne à se comprendre. Comment ça, apprendre à se comprendre La langue, mon Jean-Fille Mais il parle pas français Si ah, peu Quelques mots Mais bon, avec des gestes, avec des signes, on finit par créer une complicité, pas, pas, pas se comprendre quoi Quelques mots de français. En tout cas, il fait moins de fautes que toi à l'écrit.